Royaume d'Irul, let's go Va cocorico. Il y a quoi là-bas Un renard s'en fout c'est pas important Oh là-bas il y a un pont Peu importe, il est pas important non plus C'est quoi c'est un caillou s'en fout du caillou pas important le caillou Oh c'est quoi là-bas il, il y a un petit parasol là il y a un petit tourniquet là comme il y a dans les glaces Oh il y, a, il, y a, il y a trois ballons qui volent Bon bah on peut pas, plus de flèche Tour des monts géminés C'est bien ça, on va escalader ça là on va avoir la carte. Et bien Parce que t'es sur le chemin. Si t'étais pas sur le chemin. Oh là là. Comment t'aurais pas pris. T'as vu. Check activation. Oh la musique. tout' Toudou Oh. Let's go. On a pas une carte nous. On a fait à moitié du chemin. C'est tout. C'est tout. Oh là là là. Sur Sanctuaire on y va s'il est sur le chemin. S'il est pas sur le chemin on y va pas. On va bah, aller à Cocorico et puis c'est tout. Hein. Bah, salut. Oh je me suis fait voir. Ah, c'est quoi ça? Bon, il a pas tiré, puis il a tiré après quoi? J'ai pas compris. Mais saute avec ce trésor du crépuscule. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des chevaux! Oh, il y a des chevaux! Hop là! Hop là, calmez-toi! calme calme-toi, Ah, j'ai plus d'endurance, fais chier. Oh là là, t'as de la chance. Hein. Oh, mais non, j'ai pas réussi à l'avoir. Oh, on a pas pu le faire exploser. Moi, je voulais un cheval. On oh, n'a pas pu avoir le cheval. Oh non. On va voir lui là-bas. Regardez. Il avance bien tranquillement. Il est joli, lui. Moi, je l'aime bien. Hop là, regardez. Il est dressé et tout. Ah, oh, avance Comment ça, il m'a eu Très bien. On est au village Coco let's go. Qui va là ah, c'est la demeure de Damimpa ici. Mais cet objet, ce ne serait pas la tablette Shaka Mais alors, tu es. Non, ce pourrait-il que tu sois. Pardonne-nous notre impolitesse. Damimpa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Pas bouger le cheval, pas bouger. Les watch la vieille, comment ça va? Watch, watch, voilà enfin Ouais. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai oui. bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Libère les quatre créatures divines Ok Là-bas ah il y, y a un sanctuaire On va y aller Comme ça on pourra se téléporter C'est l'héritage de Zelda Mais je m'en fous de l'héritage de Zelda Nous moment on m'a dit d'aller D'aller taper des, des, des, des méchants là, là Je vais aller aux créatures divines Oh il y a le GPS Let's go il a mis le GPS T'as que 3 coeurs Ouais Pourquoi faut pas C'est comme ça que ça marche la vie Allez vas-y Eh hey, tu fermes ta gueule et tu vas Eh hey, tu arrêtes de faire Allez tu sautes Quoi t'es pas content je te rends pas content moi tu vas voir. Allez tu avances Voilà tu vois quand tu veux Qu'est-ce que tu fais Descends. Descends Tu descends Il veut pas descendre Allez ben attends Ah c'est bon il descend Tu vois t'avais pas besoin de me faire la gueule pour ça Voyons donc Tu peux sauter par-dessus ça si tu peux sauter Fais pas genre je sais très bien que tu peux sauter Mais fais pas genre tu peux pas sauter Allez bouge ton cul Fais pas genre tu peux pas y aller Bouge ton cul je te dis Il veut pas y aller eh, hey, regarde là Regarde là, il s'en T'es sûr tu veux pas y aller Comment ça, tu peux pas y aller Fais pas genre, tu peux pas sauter, je sais que t'en es que en est capable, regarde comme ça. Il est parti, il me fait chier. Ouais, il est bizarre cet endroit quand même. Vous êtes sûr qu que vous voulez qu'on y aille à la tour là-bas Moi, je serais pour l'esquiver, les Ça me l'air mieux. Ça sert à rien, finalement, les tours. Hein. On s'en fout de la carte. Et là, on a des points jaunes, les points jaunes, ça nous indique déjà le chemin, c'est bon. Hein. On a pas besoin de plus. Oh, ça fait ding-ding. m'en fous, c'est trop loin oh. Tu es.. Tu es un Ilien, pas vrai? Exactement. Tu par je vois que t'es fort toi. Te oh, il veut faire un câlin. Je suis Sidon, Prince des Zora. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Link, tu es un puissant guerrier Ilien, n'est-ce pas? Ah là, je crois, exactement. C'est moi le plus fort. Ouais, je savais. Après tout, je suis le prince des Zora. Je suis très perspicace. Oui. Le domaine Zora est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Varuta, la créa. Rature divine de l'eau. De... Et vous pouvez pas vous en vous occuper de votre propre village, non Je suis obligé de faire la bonne c'est ça De toute façon j'étais en train d'y aller. De cause de la pluie il était impossible d'escader les falaises mais en suivant ce sentier tu arriveras au domaine. Moi, je wesh mon ref comment ça va? Oui il a l'air d'aller bien. et du coup il y avait un sanctuaire par là, c'est ça Et là-bas. Quoi Ah j'étais en train d'avancer à l'envers, d'accord. D'accord, d'accord, je vois. Attends j'avance dans la bonne direction, je crois, je sais pas pas c'est quoi bonne gars Non c'est là bas là Je sais pas, on va avancer, on verra après. Oh des fleurs Oh un gros radis Donc c'est là bas qu'il faut aller En fait je me suis trompé de côté c'est ça 5 flèches en bois, let's go On est trop riche maintenant en flèches, oh bah on est mort. Voilà, je viens de griller, miam miam, on a récupéré toute la vie dont on avait besoin. Et... Bah moi là, je suis en train de me faire la par des cailloux. Voilà, vous avez vu, heureusement que j'ai mangé de la viande. Hein. Comme quoi la viande ça sauve des vies. Ne devenez pas végétarien les gens. Et parfois on a retrouvé le chemin les gens. Hey oh Eh hey ouh, ouh Par ici Il n'y a rien de compliqué dans ce jeu. Ben, on, va, on va passer par là pour aller là-bas. Ça va être plus simple. Ben voilà, il est trop facile ce jeu. Et lui on s'en fout, c'est rien. Ah bah ben, si, il s'est quand même. Mais quoi J'ai attaqué là Qu'est-ce qui s'est passé Du coup c'est où la suite C'est là la suite je suppose. Ouais bah ben, je vois pas pourquoi ce serait pas là. J'ai l'impression on retourne en arrière mais non pas du tout. C'est juste une impression. Et on est en train de revenir au sanctuaire là quoi pas... Mais c'est là où on était avant aussi. Mais pourquoi je suis revenu là moi Alors revenir là C'est quoi ça Bon, on va suivre le point jaune comme on fait d'habitude. Hein. Pas besoin de suivre le chemin non plus. Si le chemin nous fait retourner en arrière, c'est que ça sert à rien. C'est que le chemin est plus du cul. On est où là Je sais pas où on est, on est perdu. Ah, si, c'est le chemin qu'on avait pris tout à l'heure ça. Ah oh, bah je suis mort de toute façon. Je sais pas, je suis perdu. Je sais pas à quoi on était tout à l'heure, mais ça, ça me fait retourner en arrière ça. Peut-être que je me suis trompé en fait, on retournait pas en arrière, c'est moi qui ai fait de la merde. Pourquoi j'ai l'impression qu'en prenant ce chemin, on retourne en arrière Alors attends, j'ai fait ça. Je suis revenu ici en fait. Ok, j'ai compris. Juste, je suis trop con. Du coup, on va charger. On va revenir là. C'est les chauves-souris qui m'ont fait me perdre en fait, c'est peut-être ça. Hein. Ah ouais, ouais, ouais, c'est sûrement ça. Ah d'accord, je, je sais quand est-ce que j'ai fait demi-tour. C'est quand j'ai fait de la merde. Et là, c'est où j'étais tout à l'heure Quoi Ah, oh, je suis perdu Peut-être j'étais sur le bon chemin depuis tout à l'heure et je savais même pas. Bon, du coup on va retourner là-bas, on va suivre le chemin et on verra bien. Mais non, puisque je, je sais très bien que je fais demi-tour, je le vois. Paf, il est mort, parfait. Ici j'ai vachement l'impression de revenir en arrière quand même. Je sais pas, je suis perdu. Bon, tant pis, on y va, et on verra bien. Mais non Je suis perdu Je suis littéralement en train de revenir sur mes pas là. Littéralement, on ne peut pas faire plus de revenir sur les pas. On va pas se faire chier. Hein. Au bout d'un moment, je suis sur le bon chemin, mais après je suis plus sur le bon chemin. Je comprends plus rien. On va passer en ligne droite. Hein. C'est plus simple de passer en ligne droite ouais, ouais, ouais Hop là, nous on fait des zigzags. Oh et bah ben je suis mort. Bah ben voilà. Vous voyez qu'on a retrouvé trop facile. Comment ça tu m'as eu connard Place-toi toi. Quoi il m'a eu Je l'ai fait tomber il m'a eu vraiment. Oh. Eh hey, Link. Je suis bientôt arrivé au Domaine Zora. Ah, Link. Derrière toi, un monstre approche. Fais attention. D'accord. <rire> si tu veux. Ah, C'est quoi ça Des champignons. Ouais, oh, des fleurs. Hop, là, vous avez vu, j'ai fait un remix de musique vers le Domaine Zora. C'est bon. Première quête terminée. Oh, serais-tu Lilien que Sidon ramené avec lui C'est le souverain du peuple Zora. Pourquoi Zora, ils sont toujours gros Link, le prodige des iliens, je suis amnésique. Allez, comment amnésique? Mais tu te souviens tout de même de ma fille Mifa, non? Non, vous étiez pourtant des amis si proches. C'est certain que tu ne te souviens pas d'elle. De bien exister un déclencheur, quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire. Enfin, tout de même, ramener ici un prodige sans même le savoir. Bel exploit, c'est donc. <rire> Alors, accepterais-tu de nous venir en aide? Comment? Un instant, votre majesté, nous ne pouvons décemment pas demander de l'aide à un indien. Il en va de votre honneur. Mérite, ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop Face à cette pluie diluvienne, il n'y a qu'un indien qui puisse nous aider. Nous en avons convenu tous ensemble. C'est leur faute si son Altesse Mifa ne reviendra plus jamais. Nous sommes un peuple aquatique, et il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un indien qui pourrait nous venir en aide. Celle-là t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créatures divines pour les apaiser Alors sans plus attendre. Permets-moi de te remettre ceci. Entre bien d'armure tu pourras remonter les cascades, tout comme nous autres, Zora. C'est un gage d'amour remis par les princesses Zora et leurs futurs époux. Et ce, depuis des générations. C'est un test Mifal la de ses propres mains. C'est un trésor inestimable. C'en est trop. Je ne peux en supporter davantage. On a une nouvelle armure, là. Let's go, on est trop bégé maintenant. C'est un peu gênant d'en parler, alors qu'il est juste là. Mais Link est celui dont Mifal a été éprise Oh, j'avais une petite copine. Allez, vas-y. Oui, regarde la statue. Oh, vas-y, il y a des plans, là, comme ça. Hop, on voit sa grosse tête, là. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Cinématique, là. C'est le je passé. Je Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Elle est morte. Ah ah, elle est morte. Je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Ah bah, t'étais pas prête, hein, clairement. sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. Ah bah, c'est plus trop possible, là, tu à vois. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, ah ouais, mais t'es morte. Je serai là. Je serai là pour te protéger. Ah, c'est pas bien de m'en dire, hein. Faut pas... Quand arrête. Quand la sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Ah, ouais, mais c'est pas possible, Comme ça c'est ce que je viens de dire. Quand nous étions tous les deux des enfants. Ben, c'est pas possible, tu es morte. Ok, j'arrête de forcer. Tu n'as toujours pas compris, regarde bien ce que porte Link. Comment oh, C'est l'armure Zora que Sa Majesté t'a remise. Elle te va à la perfection, comment est-ce possible Sachant que tu n'as jamais aimé les musiliens, Bifa a demandé à mon père de ne pas t'en parler. Ah ah ah, oui, je suis raciste Tu vois cette toute montagne là-bas Terrible créature et à missiles domicile. C'est un monstre terrifiant qui tient des pluies de flèches électriques qui pour nous aura sont fatales. Il faudra au moins 20 flèches électriques. Remontez. Let's go. On remonte tout en haut là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Hop là. Alors, elle Bah, je peux pas l'affronter en fait, mais j'ai pas assez d'armes. Mes armes, elles vont toutes se casser. Il est tout pourri en plus. Tout pourri, mais mes armes. Mais comment ça Et utilise pas tes. Mais je suis devant toi, connard. Qu'est-ce que tu utilises tes flèches Donc là, une flèche. Let's go. Et même un lézard. T'as vu ça un peu On va aller l'attaquer. Mais je pense vraiment pas qu'on puisse le tuer. Ça m'étonnerait grandement qu'on puisse le tuer. Ah hop là. Hop là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop, hop. Hop là. Hop, hop. Quoi J'ai sauté en arrière Bon bah, il m'a touché. De toute façon, je le tuerai pas. J'ai pas enlevé la moitié de sa vie. Et j'ai plus d'armes qui, fait... qui faisaient mal. Ouais, oh, non, tu me vois pas, regarde, je suis baissé. Ouais 20 flèches. Alors, en vrai, il en faut que 4, hein, mais bon, voilà. Let's go Pouf On plonge. Et hé, let's go Là, normalement, on est mort, hein. je tiens à le dire. Bien, allons apaiser cette créature. Tu peux y arriver, j'ai foi en hein, toi. Allez, monte sur mon dos. Pourquoi je pouvais pas monter sur ton dos avant, quand je devais aller dans ton village Hein Pourquoi ça, une sorte d'énergie antique, elle peut générer des blocs de glace. À toi de trouver un moyen de les contrer, les blocs de glace, c'est bon. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop. Ouais, mais j'ai fait n'importe quoi là. Ah merde, merde, c'est quoi le bouton Je veux le bouton, c'est là le bouton, c'est là le bouton. Ah, mais non, oh là là, c'est chier. Ah, il me toujours plus. On a détruit le dernier. Parfait. Oh, peur. Il est où Je sais pas où il est. Pas par là-bas, par hasard, si, il est là. Mais putain Mais tu m'emmènes pas au bon endroit aussi, débile. Oh, mais pauvre con. Ah oh, putain, il me chier. Ah, mais j'arrive pas en plus. Je suis pas bien positionné là. Voilà, ah bah je suis mort. Eh, hey, mais je suis pas bien là, je peux pas bouger le bras correctement. Là, il y avait mon bras sous le bureau, je pouvais pas bouger là. C'est bon. Maintenant, je peux bouger, c'est bon. Parfait. Oh, son gros cul. Oh, son gros cul là. Oh. Et arrête de faire n'importe quoi. Conduit correctement là. On dirait mon père quand il est bourré. Let's go, la dernière. Paf. Oh, parfait. Et voilà. Il s'est arrêté de pleuvoir. Oh, l'eau. L'eau est partie. Et l'eau n'est plus là. Et le truc qui s'ouvre. C'est normal qu'il s'ouvre Non, je suis pas sûr qu'il soit normal qu'il s'ouvre tout seul. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est pour le scénario et tout ça. Je ah. te souhaite bonne chance. Okay. Nous, nous reverrons au domaine Zora. Je t'y attendrai. Et pourquoi tu viens pas avec moi En fait, t'es es le prince, t'es le prince du pays Tu.. Viens, viens m'aider à sauver ton pays au moins, non Non, il, il, il s'en va. Pourquoi On sait pas. Il est parti. Tu es sain et sauf. Oh. oh. Oh. Oh, ouais. Je le savais. Je savais qu'un jour. Oh. Je savais qu'un jour. Tu viendrais ici. Eh bah oui. Tu vas libérer Ruta de l'emprise de Ganon. N'est-ce pas Exactement, c'est ça. T'es morte. Voici la pierre guide qui contient les informations de la carte. Mm -hmm. Il te faut l'atteindre. D'accord. Quoi Qu'est-ce qu'il y a tu te battre toi Hop là. Oh, T'as cru que je t'avais pas vu toi là-bas. Quoi, comment ça Oh, moi bah, je suis dans l'eau. Et... Hop là. Oh là on l'a tout shot. Euh bah les go. Un gros téléphone, c'est ça. Tu vois oh. ces points brillants Ils représentent ouais. l'emplacement des différents terminaux de contrôle. Il okay. te faut tous les activer. Ainsi seulement pourrons-nous récupérer le contrôle de Ruta. Ouais. Ah, je commence à se contrôle ça déjà. Ah, j'arrive pas à contrôler, c'est bizarre, je sais pas. Et voilà, c'est bon. On a fini le jeu là, on a gagné Je crois qu'on a gagné. Il reste encore 4 terminaux de contrôle à activer. 4 C'est beaucoup 4. Oh, c'est pas ça est passé du tout, c'est pas grave. ouais comment ça il va bientôt se casser Comment ça il va bientôt se casser mon arme déjà toutes mes armes se cassent au bout d'un monstre, je suis mal barré. Hein. On va bloquer ça. Voilà, comme ça ça, ça, ça a arrêté de tourner. Ah c'était ça qu'il fallait faire en plus, je sais pas. Oh Oh y a... Ah je l'ai raté pile au bon truc que sans faire exprès. Ah oh, mais je suis trop fort. Ah oh, mais c'est le talent ça C'est le talent ouais, je, vais, je vais faire comment là Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire, je crois, j'en sais rien. Ouvrir, voilà, parfait, on a eu le coffre. Il nous faut des armes, il nous faut des armes, et c'est pas une arme. On peut le faire tourner dans l'autre sens, ce truc Oui, on peut sûrement le faire tourner dans l'autre sens, regardez. Ah, voilà, euh, c'est parfait, on va pouvoir monter comme ça. Mon gros cerveau, comment il a tout, comment il a fait pour tout analyser, là T'as coûté tes quilles, toi Paf, hop là, trop fort, j'ai tout prévu. Quoi D'accord, je sais pas. Quoi, mais j'ai... Ah, mais c'est une arme à deux mains que j'ai pris en fait. Merde, je crois que j'ai pris une arme à une, une main. Oh, fais chier. Ah, là voilà, bah déjà, il y a un coffre. Hop là. Ah Ouais, fais, fais pas des conneries, toi. Qu Qu'est-ce qu que tu me fais, toi Tu te calmes. hein Il est où le dernier Dans sa grosse tête, là. Et ici. Oh là là, c'est quoi ça Parfait. Du coup, ça éteint le feu. Mais voilà, mais, oh là là, mais quelle masterclass. Tu as activé tous les terminaux de contrôle. Oh. Il ne te reste plus qu'à actionner l'unité principale. Mais Tu crois que tu t'étais trompé ou quoi Classe-toi, toi. toi. What the fuck, il est parti où Du coup, c'est ça qu'il faut activer. Bon, bah voilà, on a fini le jeu, les gens. On a gagné Zelda. C'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là Il y a du caca noir qui sort. Et je sais pas ce qu'ils ont, Zelda, avec le caca, là, en ce moment. Oh, qu'est-ce que c'est que ça Il y a un hologramme, c'est comme dans Star Wars. C'est la guerre des étoiles. Du coup, c'est une représentation moche de Dark Vador, ça, c'est ça L'ombre d'eau de Ganon. Dark Vador aquatique, c'est lui. Voilà. Oh, regarde ce monstre a été oh. créé par Ganon. Ah il peut créer la vie Ganon il est trop fort Il est comme Dieu Ganon c'est la représentation de Jésus Et c'est Jésus qui a tué qui a tué Mifa apparemment Hop là on va mettre Chréonis je sais pas pourquoi Ah ouais j'ai oublié ça Ah oh, comment ça marche Hop là trop fort Hop là bravo Link Et eh ouais t'as vu que je trop fort Tout prévu Hop là trop fort Et voilà qu'est-ce va faire Tu me fais pas peur moi, j'ai pas peur de toi. Hein. T'as coûté, t'es qui Ah, j'ai trois flèches. Hein. Ah, en plus, ça de la vie, ce sale bâtard. Mais tombe pas dans l'eau, connard. Qu'est-ce qu'il me fait Comment ça, il est pas tombé par terre là On va utiliser ça, là Ah, bah, je suis mort. Ah, bah, ça va être plus compliqué que prévu, apparemment. Je sais pas, comme ça, une intuition. Quoi oui. qu Qu'est-ce qu que tu fais, toi bah, bah j'ai sauté. Ah, mais il m'a planté comme ça. Fallait que je fasse sur le côté. Oh là là. Genre là, ça va marcher. Paf Ah ouais, j'ai le Sonic Dash. Comme Fox McCloud. Comment ça, mon arme, elle s'est cassée Je vais te casser la gueule, moi, tu vas voir. Merde, il est... Mais espèce de connard Mais j'ai tiré dans son oeil, là, on est d'accord Est-ce que j'aurais dû esquiver sa lance Oui, peut-être, mais ça, on s'en fout. Comment ça, je l'ai pas eu, là tu, tu, tu, tu veux que... Oui, bah, du coup... Oh là là, mais comment ça, je l'ai loupé trois fois Comment ça, je l'ai loupé trois fois Fantastique. Fantastique, let's go, comment ça, comment ça, j'arrive à le toucher là J'arrive à le toucher, rien du tout, voilà eh, arrête de te régénérer Quoi Ah, mais, mais, j'ai arrêté son animation, il m'a attaqué J'ai rien compris à ce que j'ai fait Je fait un move de fou sans faire exprès, je crois Ouais, mais j'ai fait de la merde Avec ma super armure bleue que ma femme, elle m'a donnée Que ma femme qui est morte, elle m'a donnée ça va bien se passer, oh, regarde, ne vous en faites pas. Si je envoie ça dans la tête, là, je sais pas. Pas bien ça. Mais j'avais pas prévu qu'il se mette au-dessus de moi, là, j'ai fait comment... Oui, bah, j'avais pas prévu qu'il se mette au-dessus de moi. En plus, j'étais bien, j'étais bien, j'avais bientôt gagné. Ah, rayon laser et tout. Oh là là j'avais pas prévu les rayons laser, moi. Hop là, mais j'ai sauté là, mais en plus pour, pour, pourquoi il s'est retourné ce con là, il me pète les couilles Comment ça il m'a touché là T'as cru que t'étais Hercule Poirot Tu n'as plus beaucoup de place Tu n'as plus beaucoup de place, fais attention Allez, allez, allez. allez lance-le moi ton bloc de glace à la con là. Ouais, j'attaque, t'en fais pas. Allez, vas-y, c'est le moment de mourir. Ah voilà, trop fort, vous avez vu Super facile ce jeu. Ah, il fait caca partout là. Oh, ah, mais c'est... Ah, il est dégueulasse ce jeu là. Oh, ah, il explose, c'est quoi ça On aurait dit une boule magique. Oh, il y a un cœur. C'est quoi ce cœur, dis donc Oh, on a un quatrième cœur, mais vous avez vu ça C'est magique ou quoi Oh, non, je un je fantôme. Non, il faut appeler Luigi, il va nous débarrasser d'elle. Eh Luigi, mon non, c'est Luigi. Eh oui, oui go, c'est la fin de Mario, c'est comme ça qu'il fait. Mon pouvoir de guérison. maintenant que je ne suis plus qu'une âme, ouais. je ne peux l'utiliser. Ah bah c'est con Alors, ça. Hein. Je te le confie. Ah ça c'est bien. Les Reçoit bénéfices, pouvoir, tout ça. C'était la raison la principale venue. de ma venue, je suppose. Faut toujours euh, venir pour ramasser des bénéfices. Si a rien à ramasser, c'est que ça sert à rien de venir. Oh hop là J'ai une boule magique dans le ventre maintenant Oh je peux voler On peut voler en plus mais c'est trop bien Mais voilà qu'aujourd'hui Tu es venu me sauver Et oui on a sauvé la waifu pouvoir du pouvoir jeu Let's go Et à présent Je sais que mon pouvoir est en toi Et qu'il deviendra en aide Non c'est pas la waifu elle c'est le R34 du jeu mais La waifu c'est Zelda je crois Nous enfin. te soutiendrons lorsque tu combattras Ganon au château ah, j'espère que le soutien il sera important. Hein. Oh, même c'est une machine antique, mais elle fait vraiment un bruit défoncant. Ils ont mis un haut-parleur. Rayon laser. Bon, hein. oh, t'es Superman. Tu devras lancer une attaque pour affaiblir Ganon autant que possible. Ah bah, j'espère qu'elle sera puissante son attaque. Hein. Père, j'espère que vous allez bien. Je sais que je n'en ai fait qu'à ma tête. Alors, on s'en fout là, il s'était il y a 100 ans, je il a oublié depuis. De soucis. Vu comment il est gros et vieux, tu doutes bien qu'il est devenu amnésique depuis. Depuis le temps là, il a Alzheimer, ça se trouve. Oh Link, tu es revenu. Je t'attendais. Ces pluies si torrentielles ont cessé. J'ai encore peine à y croire. Notre domaine est donc hors de danger. Et oui, il n'y a plus de risque que les terres des rues soient inondées. À toi qui as dépassé toutes mes attentes, je tiens à exprimer du fond du cœur toute la gratitude de mon peuple. Et hey, je m'en bats les couilles de ton message. Let's go Woohoo Hop là, la poignée de main, là, il marche bras. Le héros de Hyrule, il est mort. Ah ah, ah tu es parfait. Je sais que je suis parfait. C'est moi, la perfection, qu'on m'appelle. Wahou, let's go. Let's go, la perfection, elle est là. Ouais. Vive la perfection. Du coup, et eh ben, salut. Et à la prochaine. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Vraiment, rien du tout. Ici, Allez. À plus, les gens. Ouais, ouais, ouais. Et à la prochaine.